Bonjour à tous, allez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. c'est le Xbox Cloud, le Game Cloud et en fait là depuis quelques jours ou quelques heures on a enfin la possibilité d'y jouer sur nos PC alors initialement le Cloud c'était pour les téléphones euh, moi j'en avais déjà un petit peu fait la promo euh, je trouvais que ça fonctionnait euh, de façon assez bluffante euh, la possibilité euh, comme ça euh, de pouvoir jouer euh, à son contenu euh, Xbox alors c'est pas forcément des jeux que vous avez achetés sur Xbox, hein. c'est vous êtes abonné hein, au, au Xbox euh, Ultimate et à partir de là vous avez tout le catalogue euh, qui vous est proposé et notamment l'intégralité du catalogue de chez, de chez Microsoft euh, le gros intérêt en fait de cette plateforme il est multiple c'est que vous avez la possibilité de commencer une partie sur votre Xbox, euh, de la poursuivre ensuite sur votre téléphone et puis d'aller la terminer sur votre ordinateur. Euh, maintenant, euh, très récemment, le gros avantage, c'est que vous pouvez jouer à euh, des jeux relativement récents. Alors ça, on en parlera euh, dans la conclusion, euh, mais en tout cas pour ce qui est du catalogue euh, Xbox euh, extrêmement récent, puisque vous avez même les sorties euh, des One, euh, et ce, euh, même sans avoir de console. Xbox. Vous pouvez avoir cet abonnement, ne pas être en possession euh, d'une Xbox One ou des dernières euh, séries euh, et euh, quand même euh, pouvoir euh, avoir accès euh, à, cette, euh, à cette proposition. Je voulais vous montrer comment ça fonctionnait sur PC. J'ai mis un setup en place. Un setup qui va directement saisir l'image sur mon ordinateur, mais également une caméra déportée pour vous prouver que euh, je ne suis pas en train d'enregistrer éventuellement ma Xbox euh, ou euh, vraiment un, un système plus puissant, j'utilise bien mon portable, alors c'est un astuce, euh, mais de toute façon, peu importe la puissance de l'ordinateur, puisque là en fait le, le jeu est sur le cloud, euh, donc, euh, donc ça marche un peu comme les Shadow, en fait, en fait vous allez, ou le stadia, vous allez euh, aller vous intégrer euh, directement sur un serveur qui va émuler en fait euh, le jeu, et peu importe la puissance de votre système, euh, ça fonctionne très bien. Alors là, on arrive directement hein, sur le cloud gaming, donc on est en version, on est en version bêta euh, pour l'instant. Vous pouvez voir que Dark Alliance euh, est, est proposé, hein. donc Dark Alliance est sorti euh, la, semaine, euh, la semaine dernière. Euh, vous avez euh, bien entendu des produits qui sont mis euh, comme ça euh, en façade. Là, ici, on va donc retrouver les, les, les jeux auxquels j'ai joué moi et Calliope euh, dernièrement. Euh, L'avantage, c'est que là, pour le coup, on est euh, Crossplay cross-save c'est à dire que toute la progression que je vais faire à la fois sur mon pc ou sur mon téléphone va se reporter sur la partie que j'ai sur ma xbox one et puis après bien entendu vous avez la partie game pass et puis la possibilité de venir faire des recherches en classique indie family friendly sport racing alors oui pour l'instant la partie PC de cloud gaming est exclusivement en anglais et d'ailleurs les jeux également sont exclusivement en anglais. Je pense que ça n'aurait pas tarder à passer à l'international étant donné que sur le téléphone, euh, moi c'était c'était en français, hein, notamment quand je quand je lançais euh, euh, Gear of War 4, 4. Bah, c'était en français. Donc euh, je vois pas pourquoi euh, ça ne reprendrait pas euh, ce système. Voilà, ça vient, ça vient de se lancer, ça va, ça va pas tarder. Euh, je vais vous montrer le select all euh, game. Donc là vous avez l'intégralité euh, des jeux, alors il faut savoir que ça progresse très très vite hein, ce catalogue, à la fois en entrée mais à la fois en sortie. Euh, vous avez ici l'intégralité des jeux qui sont jouables, alors je vous entends déjà euh, me dire, ouais bon, ouais, c'est pas extraordinaire, euh, <coughs> moi je suis, il y, y a Dungeon Darkness, euh, Darkest Dungeon, pardon, excusez-moi. Un, un, un petit clin d'œil à, à, à Mythic Games si jamais ce genre de jeu vous intéresse. Euh, moi, je suis pas un hardcore gamer hein, au niveau, euh, au niveau jeu vidéo. Et euh, j'ai pas mal euh, de retard. Euh, bon, j'ai carrément pas fini euh, Inquisition, par exemple. Ou euh, j'ai pas fait Skyrim. Euh, je suis bien partant pour finir mes fables également. Euh, donc effectivement, on n'est pas sur un euh, catalogue premium avec le dernier jeu qui vient de sortir mais euh, déjà 1, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ça ne va pas s'orienter vers ça et puis ensuite, euh, vous avez quand même la possibilité, j'avais présenté euh, Gear Tactique, je me rappelle, il euh, y, y, y, y a quand même un an presque sur la page je l'avais joué pour 3€, hein, donc euh, c'est donc quand, quand même assez intéressant voilà, donc euh, le concept, c'est pas de, pour l'instant de vous sortir euh, des euh, triple A. même si là, des AAA, il y en a, il hein, y a Monster Hunter World, il euh, y a tous ces jeux-là ça dépend de votre consommation, si vous êtes en consommation de jeux vidéo euh, comme moi, et puis que vous n'êtes pas forcément un énervé de la dernière sortie, que vous aimez prendre votre temps euh, pour jouer, ben je pense que cette formule elle est pour vous, euh, sachant que vous allez économiser quand même l'achat de la console, c'est euh, quand même assez, euh, assez impressionnant, et vous avez juste votre abonnement euh, à, à prendre. Sachant que de toute façon, maintenant, euh, l'abonnement euh, que vous le preniez sur PC exclusivement ou euh, sur console, ben, c'est le même prix, puisqu'on est passé euh, en Ultimate. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration euh, par l'action. Euh, donc, euh, on va aller lancer euh, Girofor qui est quand même un, un jeu qui demande pas mal de ressources. Et puis, ben, vous allez voir... Alors Déjà, je tenais à vous montrer, hein, Girofort n'est pas installé euh, sur mon ordinateur. Hein, que les choses soient, soient bien claires. Euh, je vais aller sur la partie Xbox de mon Windows. La partie Xbox, elle, elle, elle ne ment pas. Et on voit bien ici que les seuls jeux qui sont installés sur mon ordinateur, euh, c'est Solasta, euh, c'est Pierre of Eternity et euh, l'excellent euh, Battletech. Donc, pas de gear of war euh, d'installer sur mon ordinateur. Et puis vous voyez avec la caméra euh, qui est juste ici que je suis pas en train d'émuler une Xbox et que je suis bien en train euh, d'émuler euh, mon ordinateur. Allez, c'est parti pour le cloud. Donc euh, le cloud. Euh, moi, je l'utilise principalement avec Chrome. J'ai utilisé euh, Edge pour faire mon premier test. Et euh, bah, paradoxalement, euh, sur, euh, sur Edge, ça, euh, ça, ça rame, ça lague terriblement. Vous voyez, euh, ça va quand même euh, assez vite, je trouve, au niveau, euh, au niveau euh, du chargement. C'est quand même assez honnête, je trouve. Mais c'est un petit peu le son pour moi. Euh... Oui, Donc, j'utilise Chrome en fait pour, pour émuler. Il faut savoir ici que je suis en configuration euh, Wi-Fi, je suis absolument pas en filaire, je suis en Wi-Fi et je suis en Wi-Fi assez loin de la borne. Donc, normalement, euh, je fais pas ça. Normalement, j'utilise toujours un câble filaire, mais je voulais vous montrer euh, toute la puissance en fait de la proposition. Alors, au niveau du téléchargement euh, initial, c'est un petit peu long, euh, quoique voilà, j'ai branché. Une manette euh, de euh, xbox one euh, en alors moi je l'ai branché en, en usb c euh, vous pouvez euh, la mettre en, en cloud enfin vous pouvez la mettre en, en bluetooth mais moi euh, j'aime pas voilà j'aime pas la mettre en bluetooth je trouve que ça lag un petit peu de ce côté là donc je préfère être en filaire c'est beaucoup c'est beaucoup plus simple euh, oui la grosse la grosse incohérence pour l'instant c'est que la proposition n'est qu'en anglais alors que sur téléphone elle est en français et puis ben, vous allez voir que euh, voilà donc on est en campagne versus là on va lancer ma partie euh, solo on va faire continuer et puis ben, vous allez vous faire euh, votre idée puisque normalement euh, on va plonger directement dans un euh, dans un conflit alors ah oui ce que je peux faire évidemment c'est passer. Euh, j'imagine que ça vous intéresse quand même un peu plus passer en full screen Hein, parce que voilà ça voilà là c'est la partie la plus longue c'est le téléchargement du niveau euh, partant du principe qu'à partir du moment où ce niveau là est téléchargé euh, les prochains téléchargements sont euh, sont, euh, sont très rapides en fait il semble être, euh, être anticipé voilà donc, là c'est parti directement alors, alors, vous pouvez voir que quand même hein, au niveau euh, au niveau fluidité euh, on y est euh, on y est mais alors très largement Très largement. Il n'y a absolument aucun effet de live, euh, franchement moi je j'imaginais pas ça comme ça, surtout que là je le rappelle euh, je suis en, en wifi et je suis sur un wifi qui est plutôt dégueulasse. Hein. On va pas vous faire une démo qui va durer des heures, hein. on va faire euh, juste euh, cette qu'on là. Ah, on doit finir. Je crois que ce est pas mal. Alors, vous entendez, hein, ils sont en... On est bien en VO. c'est de finir celui-là voilà, je ne vais pas rentrer euh, plus dans le détail je vais juste vous montrer que ça lag zéro ben, je, je bouscule un petit peu euh, volontairement euh, la caméra pour vous montrer que euh, bah, de ce côté-là on est euh, donc, on est vraiment au rendez-vous. Pour moi, le contrat est rempli et j'ai volontairement euh, choisi, euh, choisi un gear pour euh, vraiment utiliser quelque chose qui est, euh, à voilà quoi, qui, est, euh, qui, qui, quand même lourd au niveau, euh, au niveau utilisation. Allez, m'aider, voilà. Hop. Ah, bien entendu on est en crossplay et en cross save. Voilà là il y a eu un checkpoint et en fait ce checkpoint ben, quand je vais reprendre sur ma Xbox ben, ça va parfaitement euh, fonctionner. Walouche Voilà je voulais euh, absolument vous faire euh, cette présentation. Euh, moi mon retour il est très simple, c'est que euh, ben, euh, avec cette proposition là on est euh, exempt euh, de la course euh, à la puissance. On est exempt de la course à la console, euh, que euh, très bientôt Microsoft a dit qu'ils allaient proposer à la fois euh, des produits de la Xbox One, mais également de euh, la série, euh, série S, euh, euh, la, dernière, euh, la dernière console. Euh, Est-ce qu'ils vont euh, tuer leur propre, euh, <rire> finalement, leur propre marché Non, non, parce que tout le monde n'est pas euh, intéressé par ce catalogue spécifiquement. Euh, par contre, je pense que c'est clairement l'avenir. C'est-à-dire que j'imagine pas qu'à l'avenir on continuera non pas à sortir des jeux euh, en, en, en matériel. Euh, enfin, en, en, on va on va vers le démat de toute façon euh, nécessairement, mais là on va plus que vers le démat puisqu'on va vers le démat de la console en elle-même euh, en jouant sur le cloud. Vous vous rendez compte là que euh, de toute façon, euh, quel que soit le jeu que j'aurais eu à faire tourner, bah, peu importe euh, la qualité de ce jeu-là, vu que c'est déporté sur un cloud sans aucun doute aux États-Unis. Bah, voilà, on s'en fiche. On est vraiment sur euh, sur ce qu'on nous avait euh, proposé euh, dans une présentation qui avait eu lieu il y a à peu près un an, je crois. Euh, moi sur téléphone, je leur dis j'avais déjà été euh, été bluffé. Euh, et puis là, bah voilà, on est sur ordi et c'est au rendez-vous. Quelques points euh, de conclusion. Pour l'instant, utilisez plutôt Chrome que age mmh. Moi, j'utilise directement la manette sur sur un port USB. Uh, USB-C, attention, pour l'instant on retrouve exactement le même catalogue que ce qu'on retrouvait sur les autres plateformes, mais il est exclusivement uh, en, uh, en anglais. Si vous avez la possibilité, si vous savez pourquoi uh, on ne peut pas changer la langue, et puis que vous savez comment faire uh, pour changer la langue, bah moi je suis uh, je suis preneur, donc n'hésitez pas hésitez pas à m'enseigner. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair uh, sur cette proposition, que moi je trouve alléchante parce que j'ai une consommation du jeu vidéo qui est un petit peu en décalage uh, avec les sorties, et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout, ben, euh... <rire> de bonnes réactions sur votre manette, parce qu'il n'y aura que ça pour défoncer le locuste d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao